Alors moi je suis partie avec une amie, on avait eu un projet du coup plus de, axé sur la découverte de culture donc on a voulu partir au Népal et en Inde et du coup on est parti en tandem. On a fait 1000km, on a voulu relier Katmandou à New Delhi, euh, bah, surtout euh, sponsorisé par notre école et euh, par la fondation Col du Bayreuth, nous sommes donc la ville allemande jumelée d'Allemagne. Nous sommes très contents de venir ici euh, euh, montrer euh, et parler de la ville de Bayreuth et le potentiel pour des étudiants aussi de venir euh, étudier à Bayreuth ou euh, faire euh, une session d'université d'été à ah bah. On est l'Alliance franco taïwanaise pour la jeunesse. On est une association qui a été créée à la suite de l'ouverture du permis Vacances-Travail France-Taiwan il y a un an et demi. Comme on n'arrivait pas à trouver les informations qui étaient relatives au permis Vacances-Travail, on a décidé de créer cette association. Donc on s'est développé à la base autour du permis Vacances-Travail. Et en fait, on a été rejoint par toutes les personnes qui voyagent entre la France et Taïwan dans le cadre de VIE, de stages, d'études à l'étranger, ou de PVT, qui est vraiment le cœur, le cœur de ce qu'on fait. Anybody could be that guy